Et salut toi c'est le Jemil du futur qui te parle depuis le montage le 23 juin oui une semaine après les événements de mardi dernier alors juste pour te dire deux secondes que la vidéo peut paraître longue au premier abord mais qu'elle passe très vite et que si tu as pas beaucoup de temps tu peux directement te fier au chapitrage tu vois dans la barre de lecture de la vidéo il y a des chapitres pour pouvoir naviguer plus facilement dans celle ci et dernière information avant de te laisser voir la vidéo si je reviens une semaine après sur ces événements c'est pour te montrer la pluralité des des personnes présentes euh, ce jour-là à Paris. Ce n'était pas la manif des soignants que euh, après celle des cheminots, avant celle des gilets jaunes. Non, il y avait beaucoup de monde et c'est l'objectif de cette vidéo. Vidéo qui a pu te réaliser grâce à toi sur tipeee, et gmail.fr slash soutenir. Merci beaucoup pour votre soutien financier qui permet de telles vidéos et de continuer ce travail bon visionnage. Salut l'internaute, c'est Gemil. Alors aujourd'hui, nous sommes à Paris, précisément Place Vauban, à côté du, de l'Hôtel des Invalides, au début de la rue de l'Avenue de Ségur, donc pas loin du ministère des Solidarités et de la Santé, euh, pour une manifestation qui est censée faire écho à trois mois d'applaudissements au balcon, voyez-vous On va voir si autant de personnes applaudissent, si autant de personnes se déplacent aujourd'hui en, en manifestation. Bon, c'est pas si simple. Pourquoi Parce que jusqu'à hier soir, la manifestation était interdite, mais elle a été autorisée in extrémiste, dans la soirée hier par le préfet allemand, le préfet de police de Paris. Euh, Peut-être une stratégie, selon moi. Il y a déjà quelques petits. Euh <rire> Donc euh, voilà, euh, j'ai traversé la foule et on va y aller ensemble tout à l'heure euh, pour voir le nombre qu'il y avait. Il y a plusieurs milliers de personnes pour l'instant. C'est très encadré. La police bloque toutes les rues. On est vraiment conditionné à Ségur uniquement. Je sais même pas si la manifestation va être euh, va être mobile. Euh, en tout cas, nous on va l'être. Et je suis accompagné de Louis derrière la caméra. Ça fait très plaisir. Allez, on y va. <rire> nous sommes à la fin de la manifestation à la fin, cest veut dire la la y a la tête et puis y a la queue de la, de la manifestation. Et tu vois ici, tu vas voir, il y a plusieurs euh, mouvements politiques. J'ai vu euh, euh, la France Insoumise, mais aussi le PCF. Enfin, il y a pas mal de partis comme ça qui sont à la fin. C'est traditionnel. C'est d'abord les syndicats dans ce genre de manifestation, puis euh, les, les partis politiques euh, qui ferment la course. Les petits boum boum qu'on entend là, c'est euh, les syndicalistes, les manifestants qui euh, font péter des pétards. C'est un peu festif. Il hein, ne faut pas avoir peur, mais quand même, mais quand même, on est <rire> on est quand même équipé, si tu peux voir. On, on, on prend pas les choses à la rigolade, tu vois, voilà, parce que deux fois à l'hosto merci, hein. trois fois non merci. tu pardon tu es étudiante euh... externe externes, euh, à au CHU tu vois paye okay, okay. paye un euro de l'heure et euh, du coup street medic aussi parce que ça va péter je pense d'habitude ils gazent tout le monde les pompiers les soignants donc ils vont encore gazer là quoi j'ai ramassé un œil euh, un pied et euh, bah les gilets jaunes, ils ont pris cher, tu vois. Euh, voilà. Et aujourd'hui, tu crois que ça va bien se passer ouais, Ça va peut-être gazer, puis peut-être un petit peu tirer du LBD, mais je pense que c'est chaud, quoi. S'ils gazent les, les, les soignants, c'est encore pire pour l'exécutif, quoi. Ça a déjà eu lieu. Oh, oui, oui, oui. Ouais, je pense euh, à 75%, ils vont gazer, parce que ça, ça risque de péter, ouais. Parce que c'est très énervant d'être sous-payé, quoi. Tu viens en gilet jaune, là. Est-ce que tu... c'est ce que tu revendiques Et puis en dessous, je vois une blouse blanche. Voilà, infirmière, hôpital public. Mais euh, je pense aussi aux EHPAD. Euh, je pense à tous les soignants. Et puis à l'hôpital, nous, en fait, on voit toute la population. Donc euh, on voit vraiment euh, la convergence euh, de la problème de notre société. Où il euh, y a une mauvaise répartition euh, du travail <rire> et de l'argent. Là en tant que gilet jaune, parce que c'est -ce votre métier d'être soignant ou pas du tout Non non, pas du tout. Non non. C'est quoi votre métier Moi je travaille dans une banque, donc. Euh... Ok, c'est marrant. Alors banquier, je sais pas, mais dans la non, banque. Dans une grande banque, donc. Euh... Vous êtes gilet jaune. Voilà. J'ai même pris ma journée pour euh, pouvoir participer à cette manifestation, quoi. Il y a des gens qui sont en souffrance euh, parce qu'ils ont pas assez de travail et nous on manque de brancardiers. On n'arrive pas à avoir des scanners parce que le brancardier euh, est débordé, et il peut pas emmener le gars et on perd la place au scanner. Fin... On a des situations euh, délirantes. Euh, à tous les niveaux, ça s'est mal passé. Euh, au niveau euh, de la prévention, au niveau des masques, euh, au niveau des médicaments, au niveau du personnel, de la répartition des lits. Mais pourtant, si tu as écouté le président hier soir, ou avant hier soir, je sais plus trop quand c'était hier soir, je crois, hein, et il, a, il il euh, reconnaît rien, tout s'est bien passé, on a été formidables, etc. T as écouté ou pas le discours de Macron hier Oui, j'ai écouté, mais euh, voilà, c'est ce qu'il dit lui. Euh, nous, sur le terrain, c'est pas ce qu'on a vécu. Et en, en quoi c'est important pour vous, qui n'est pas soignant, d'être là pour les soignants bah Pour les soutenir justement, parce que bon y a, y a, là c'est les soignants. Mais dès que c'est une cause euh, qui, qui, qui doit, être, doit être défendue, bah, on, les gilets jaunes sont là. quoi !— Ça fait combien de temps que tu bosses dans ce milieu Voilà, oh moi ça fait euh, plus de 30 ans. Ça fait euh, ça fait 37 ans. Tu de quoi, sais de quoi tu parles Et qu'est-ce que ça te fait quand tu vois le représentant de l'État nier ta réalité en fait, je suis gilet jaune depuis le début et avant d'être gilet jaune, j'étais aussi syndiquée. Les gouvernements successifs ont détruit, affaibli les services publics. Et donc, la santé, c'est aussi le problème des transports. J'ai des amis qui sont cheminots. Nous, à l'hôpital, on soigne les ministres, on soigne les SDF, on soigne les migrants. Voilà, c'est l'humanité. Et l'humanité a besoin de solidarité et de générosité. Et nous, actuellement, on ne nous donne pas les moyens de faire notre travail correctement. Nous, on a fait... on a fait des... des, des actions, euh, la semaine dernière, euh, à l'hôpital d'Aubonne, on leur a même le, euh, rendu une Légion d'honneur des Gilets jaunes, qu'on avait fait faire, en badge. Euh, ils étaient contents, mais ils nous ont expliqué, d'ailleurs, que s'il y avait une nouvelle vague, ils pourraient pas... Euh, assumer, quoi. Donc, euh, on a eu, là, une, une crise il y en a eu d'autres avant. Il va y en avoir d'autres. Et moi, j'ai vu euh, l'école d'infirmières, par exemple, pour parler que de ça, qui a été détruite. Le système craque de partout. Anticapitaliste, ah Anticapitaliste ah Oui, je fais partie du des 4% du budget de la santé qui sont dédiés... Euh, qui sont dédiés à la prévention. Voilà. C'est pas le curatif, c'est avant, avant de tomber malade. <rire> C'est tout le travail autour de l'obésité, par exemple, on a vu les facteurs de risque liés à l'obésité, au diabète, etc., qui aggravent la situation euh, épidémique, par exemple la situation du Covid. C'est euh, de réduire la, la, la prévalence de l'obésité, l'obésité des gens, par des tas d'actions de santé publique. Et pour ça, euh, je grappille, je grappille, je grappille euh, auprès de l'ARS, euh, un peu dessous euh, qui ne sont jamais suffisants. Et moi, je fais partie du comité de soutien des hôpitaux de Saint-Denis. Donc on est des usagers usagères, habitants, habitantes de Saint-Denis, ou euh, salarié de Saint-Denis, voilà ça court tout le temps, ça bouge bien le 93. Et euh, voilà et donc euh, on soutient les soignants et soignantes. Euh, on veut euh, 300 ou 400 euros d'augmentation pour tout le monde, mais pas que les soignants et soignantes, tous les agents des hôpitaux. On veut la titularisation de tous les précaires, il y a énormément de précaires qui devraient être stabilisés. Des embauches massives, des ouvertures de lits, parce qu'en fait, pendant la crise, euh, pendant le pic, on n'avait pas assez de lits, il y avait des transferts qui sont faits dans d'autres hôpitaux de la région parisienne, alors qu'on est le département qui est le plus touché. Et pleine commune, c'est le secteur du 93, où il y avait vraiment le plus de mortalité, et le plus de jeunes hospitalisés à cause de l'obésité, etc. Voilà. Les soucis que, qui sont posés à la santé en tant que service public, c'est un symptôme de tout l'ensemble du service public et tous les services publics sont concernés et sont attaqués par euh, la gestion publique, la, le management public euh, euh, qui nous ont apporté du privé, finalement, et qui détruit, qui massacre de l'intérieur. Le, le secteur hospitalier a été le premier euh, à montrer combien, en fait, euh, cette euh, gestion est délétère. Comptez Comptez, compter, ça ne... ça ne résout pas les problèmes de santé. Il y a des, des, des professionnels de santé qui sont morts dans le 93. Euh, y en a une... Euh, moi, j'ai un... Un collègue, un collègue, un partenaire de, de l'hôpital, qui est chirurgien, qui me dit moi, je connais quatre collègues à Saint, à, à, en Seine-Saint-Denis qui sont morts. C'est pas normal. C'est pas normal que notre, nos, nos, nos, nos soignants travaillent avec des sacs poubelles. C'est pas normal cette crise, elle a montré que la solidarité, elle était indispensable. Mais là, ce qui est en train de se passer, ça se passe juste après euh, la lutte des retraites, ça se passe après les Gilets jaunes, ça se passe après un 8 mars historique, ça se passe aussi après la grande manifestation euh, pour Adama Traoré. Donc là, y a, je pense qu'il y a un peuple qui est en train de se lever par portions. et ce qu'il faut maintenant, c'est organiser l'unité. Et vraiment, on est assez nombreux pour... Mais même pour faire tomber ce gouvernement, en fait. Voilà, parce que là, ils sont en train de protéger à fond la police, alors qu'ils repriment les manifestations. Et en attendant, ils trouvent toujours pas d'argent pour l'hôpital public, donc, euh, ça va ça va aller ça. Bah, je suis là parce que je sens l'imposture de ce Ségur. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils sont en train de jouer la montre pour finalement ne rien donner continuer pareil. Et c'est ça qu'il qui s'agit de, de contrer. Et le message qu'on a à faire passer à tout le monde, c'est venez rejoignez la mobilisation, c'est pour vos enfants, c'est pour vos anciens, pour vos anciennes, c'est pour les soignants et soignantes, on était très nombreux aux fenêtres, maintenant il faut qu'on aille tous et toutes dans la rue, et plus on sera nombreux, plus le gouvernement sera obligé de reculer. Voilà. Alors ton prénom c'est Hélène. Tu habites à à Paris. Et tu fais quoi dans la vie Tu me disais que tu étais patron. Eh ben, oui, je suis patronne d'une petite boîte. Euh, je suis associée et on... on est une petite boîte. On est 4-5. On a un salarié pour l'instant. Euh, on a énormément de travail, mais on peut pas embaucher. Pourquoi tu peux pas embaucher Pourquoi on peut pas embaucher Tout simplement parce que les banques ne nous prêtent pas d'argent, parce que c'est compliqué d'avoir de la trésorerie, étant donné qu'on n'a pas un revenu fixe, mais on est payé au. Euh, états d'avancement des chantiers en fait. Pour nous tous les six mois c'est euh, bah, on se paye plus, donc on paye les salariés et puis on essaye quand même de, euh, de payer nos factures etc. Sur ta veste, je vois un autocollant. Oui. Une patronne à la France Insoumise. Oui. C'est incroyable. Bien bah oui mais il y a de tout à la France Insoumise. J'ai trouvé tout ce que je voulais dans un programme politique et en plus il est sans arrêt euh, amélioré, incrémenté par moi, entre autres parce que j'ai pu contribuer, euh, n'importe qui peut contribuer. Le but, c'est quand même que les gens puissent améliorer leur, euh, leur quotidien et leurs projets, pouvoir se retrouver ensemble pour euh, créer des choses vraiment positives. On vient de vivre quand même une crise sanitaire d'une ampleur inédite, mais qui n'est quand même qu'une euh, répétition générale de ce qui va se passer si on n'agit pas euh, rapidement euh, euh, sur les questions d'urgence écologique, et que euh, les merci du président de la République, ça ne suffit pas, et qu'à un moment, il faut euh, mettre le carnet de chèques sur la table, mettre l'argent sur la table, et réfléchir, quand même, euh, pourquoi est-ce que euh, le, notre pays, qui est quand même le sixième pays le plus riche au monde, a été autant affaibli pendant la crise, avec des soignants et des soignantes, que ça soit à l'hôpital public, dans les EHPAD, qui ont été en première ligne de la gestion de sa crise, qui l'ont parfois payé euh, d'une contamination, voire même de leur vie, euh, et qui, euh, derrière, euh, se paient euh, un Ségur, une espèce de grande messe où on exclut des gens et où on leur dit qu'on va leur demander de travailler plus. Donc euh, je suis là pour soutenir leurs revendications parce qu'il ne faut jamais oublier quand même que euh, les soignants étaient en grève depuis déjà plus d'un an avant euh, l'arrivée euh, de la Covid 19. La Covid 19. C'est l'Académie française qui dit ça. Alors euh, moi je fais un gros effort sur moi-même pour le dire. Ça t'as bien raison. De temps en temps je dis du coronavirus pour euh, voilà. ah, Pour terminer c'est c'est pas une manif pour les patrons c'est pas une manif pour toi c'est manif pour les soignants ouais. et pourquoi tu as trouvé important d'être là? Alors, parce que j'ai eu du mal à me mettre à applaudir au fenêtres. Je trouvais ça un peu planqué comme euh, façon de faire. Et puis très vite, euh, j'ai vu aussi les soignants qui euh, répondaient en disant « Mais vous étiez où quand on était dans la rue ?» Et c'est vrai que moi, ça faisait deux ans que j'étais dans la rue avec eux, dès que je pouvais, et... Euh, et que je vois... Enfin, je voyais des gens qui applaudissaient. C'était presque... Euh, euh, C'était presque comme des pantins, quoi, et sans vraiment réfléchir à ce qu'ils allaient voter après, euh, quel programme ils allaient favoriser par la suite. Tu T'aurais pu venir de mille manières. Là, t'es venu avec ton écharpe, t'es venu en tant que député France Insoumise. Qu'est-ce qui est important C'est quand même une manif euh, euh, syndicale, etc. Tu trouves qu'est-ce qui, pour toi, est important de venir comme ça, en fait bah, c'est important de leur montrer qu'une euh, partie institutionnelle de la République euh, les soutient et qu'il euh, y a y compris des, des, des groupes parlementaires à l'Assemblée qui soutiennent leurs revendications, qui les ont portées mille fois face au gouvernement, euh, qui ont demandé mille fois aussi euh, au président de la République d'agir sur ces questions-là. Donc, c'est important euh, de montrer que c'est pas seulement les soignants qui sont seuls. Qu y a euh, C'est une question d'intérêt général, euh, d'intérêt général en fait. Et donc, euh, je me suis dit comment, enfin voilà, comment aujourd'hui il fallait être là parce que euh, parce que c'était bien beau de ça, se marrer cinq minutes à taper sur des casseroles, mais il faut vraiment que les gens ils sentent qu'il y a un, un soutien et qu'on les euh, qu'on les supporte. Eux nous supportent quand on euh, quand on est au fond du trou, donc il euh, faut vraiment leur rendre, euh, ouais, leur rendre ce, ce soutien. C'est de dire. Euh, si on continue à détruire notre système de santé, à ne pas respecter la dignité ni des gens qui soignent, ni des gens qui sont soignés, euh, on va droit dans le mur. Et on a déjà vu ce qui s'est passé avec cette crise. Donc c'est maintenant qu'il faut obtenir les choses. C'est maintenant qu'il faut obtenir les augmentations de salaire pour les soignants. L'arrêt des fermetures de lits et d'hôpitaux, parce qu'ils continuent encore maintenant. Euh, le, le fait qu'on remette des lits, qu'on remette des moyens humains, qu'on remette euh, des, des, du matériel. Bref, tout ce qu'ils demandent depuis euh, longtemps et qui est euh, notre affaire à nous, en fait. C'est une question politique derrière. C'est... Est-ce euh, qu'on est -ce livre la santé à l'austérité et aux fric euh, Est-ce qu'on laisse les cliniques privées euh, se gaver et, euh, et détruire petit à petit l'hôpital public Ou est-ce qu'on met en place un système de santé qui euh, bénéficie à toutes et tous Ben, nous, notre choix, il est vite fait, donc c'est pour ça qu'on est dans la rue avec eux. Donc finalement, il n'y a pas qu'une seule revendication. Là, il y a les moyens humains et financés pour les soignants, mais il y a aussi tout ce que tu viens de citer, l'égalité salariale. Il y a plein de choses en fait. Puis tu me dis là que tu es euh, venu en tant que député parce qu'il y a des liens, c'est politique, tout ça. En fait, on peut pas diviser les choses. C'est une lutte générale. Mais non. Et d'ailleurs, enfin, euh, une des choses qui monte, euh, qui monte beaucoup dans la société actuellement, c'est de dire plus jamais ça. Et si on veut dire plus jamais ça, alors il faut changer radicalement euh, notre notre fonctionnement, notre manière de produire, de consommer. Euh, de reconnaître aussi, enfin, faut créer des nouveaux métiers, faut euh, juste juste dire que oui, on peut vivre dans une société qui respecte la dignité essentielle des gens et qui euh, donne du travail qui est socialement et écologiquement utile à toutes et tous. Cool. Merci Mathilde. Merci à toi. Bon courage, Emile. Merci à toi et bonne manif. Hein. Merci beaucoup, toi aussi. Et continue comme ça, c'est trop bien. Merci à toi. Tout à l'heure en off tu me disais que tu bossais en station d'épuration dès que t'es pas du tout un soignant mais quelque part tu soignes la société en traitant les eaux. Bah très clairement, station d'épuration, tout le monde en a besoin et puis euh, bah, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Et les stations d'épuration, nous pendant le Covid, on a travaillé autant que les autres. On nous avait promis euh, Monts et merveilles comme tout le monde. Et en fin de compte, euh, bah, la prime, euh, bah que dalle. T'as rien reçu Non, pour l'instant j'ai que dalle. Et euh, par rapport au prix qu'ils nous avaient dit, il euh, y avait soi-disant 1000 euros. Ouais presque il y avait aussi 2000 à un moment donné. Ouais ouais, mais nous nous avons promis 1000. On était contents. On a dit on vient travailler et tout, on va avoir une prime, on est content. Là, ils sont en train de négocier maintenant on a tombé à 600 après avoir tombé à, à mon avis encore plus bas parce que euh, ils sont pas contents qu'on gueule. C'est les artistes du théâtre euh, euh, ouais, cru du soleil. <rire> Merci. Tu es venu seul en manif là euh, avec des gilets jaunes. Avec des gilets jaunes, OK. Ouais. Et tu as une pancarte dans ta main. Ouais. Tu peux montrer gilets qui me la Tu peux expliquer pourquoi tu la portes Ni oubli ni pardon, hein. On est là, hein. On n'oubliera jamais, tous les yeux crevés, les mains arrachées. Je suis, je suis un gilet jaune depuis le début. Depuis tout le début des manifs je suis là. Et bon j'ai pas fait que les gilets jaunes. Moi les manifs si tu veux depuis le CPE je fais des manifs. Ça, tu euh, trouves un lien entre tout ça finalement C'est toujours lié C'est toujours le même problème, on n'est jamais écouté tant qu'on sort pas dans la rue et, et bizarrement si on fout pas le bordel. Et c'est comme ça. de train à la SNCF. Et aujourd'hui vous êtes présent aux côtés des soignants En fait déjà je suis en grève en fait donc euh, c'est plus qu'être présent en fait parce qu'on... En, entre... en fait euh, j'ai une journée de travail que... Qu'en qu en fait, je suis pas payé, mais euh, je suis euh, présent là pour soutenir les soignants. En fait, on fait des coupes budgétaires à l'hôpital de public, ça fait des années. Ouais. Et moi, en fait, euh, je suis là aujourd'hui avec les soignants. Mais c'est pas la première fois que les cheminots, euh, les cheminots descendent avec de, des soignants euh, dans la rue, parce qu'en fait, c'est le même, c'est un service public. C'est le, un plus, le ah, même. Comme chez que vous, que les coupes budgétaires à la, à la SNCF aussi Ouais, on fait aussi des coupes budgétaires à la SNCF. On supprime du personnel. Vos revendications principales, si on peut les rappeler Déjà les moyens à l'hôpital. Euh, le salaire, le dégel du point d'indice. Euh, après, bah, c'est surtout euh, pour avoir une bonne prise en charge des, pa des patients, quoi. Parce que là, il y en a... On fait, euh, on fait un peu à l'arrache et c'est un peu chiant, quoi. Le problème, c'est qu'à la longue, à force de supprimer du personnel, euh, vous avez du personnel, surtout à hospitalier, euh, dans le monde hospitalier, qui sont euh, fatigués, stressés, leur, les heures, euh, qui accumulent les heures sup. Dans, dans, dans de telles conditions, à, à la longue, je, je comprends le désarroi euh, du, du personnel hospitalier, que ce soit des aides-soignants, ou on n'en a pas euh, suffisamment parlé, même des gens qui travaillaient dans les laveries des hôpitaux, euh, et, etc., etc. Tout le personnel euh, de, de le monde de l'hôpital... Euh, on qu'on on fait, fait des coupes budgétaires surtout et n'importe quoi, et, euh, euh, bah à la longue, quand... Bah, il suffit qu'il y ait un problème majeur comme il s'est passé là. On voit le résultat, de ce qui s'est passé. En fait. on, a, on a tellement galéré euh, pendant pendant deux mois de confinement où on n'avait pas de moyens que oui, là on a on a envie de, de montrer notre colère. Après, je comprends que certains citoyens peuvent avoir euh, peur de descendre dans la rue, mais euh, bon, il y a du monde, mais je pensais qu'il y aurait vraiment eu. Beaucoup plus de monde, il y a beaucoup de soignants, il y a des travailleurs, il y a aussi des, bon, il y a des cheminots. Mais j'aurais pensé vraiment qu'il y aurait eu plus de, de citoyens, même de Paris, puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont en télétravail et ils auraient pu consacrer au moins peut-être une heure, une heure et demie à venir à la manif. Il n'y a pas de risque, euh, mais on peut être assez éloigné des gens. Et ça, je ne suis pas le seul à à... à, à m'en être aperçu. Je trouve que j'aurais pensé qu'on aurait été beaucoup plus nombreux. Quoi. Vous voulez juste la, le minimum Vous voulez travailler décemment oui, et vivre décemment Minimum, mais aussi une reconnaissance de notre métier parce qu'on s'est fait applaudir pendant deux mois. Mais aujourd'hui, ça revient à zéro, donc euh, un peu plus que le minimum. Mais la manif était interdite jusqu'à hier soir. Est-ce que c'est pas, elle a été autorisée hier in extremis Peut-être ouais, que c'est ça aussi. Je comprends, je comprends que la ma... je, je comprends. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est, euh, c'est pas une manif à Il a pas de, il y avait Même si... elle a été interdite. Mais euh, après, avec les réseaux, tout ce qui est les réseaux, les médias, tout le monde peut s'informer de savoir si c'est maintenu ou pas. Et c'était vraiment un moment important euh, si on voulait faire montrer au gouvernement que on tient l'hôpital public. Parce qu'en fait c'est le soir il y a beaucoup de gens même dans les beaux quartiers là qui ont certainement applaudi les soignants. Là dans les beaux quartiers, tout à l'heure quand on est venu avec un groupe de cheminots, il y avait des gens qui étaient attablés à un restaurant en terrasse. On leur a dit bah il y a la manifestation des soignants, si vous voulez après manger, vous pouvez venir. Bah J'ai l'impression que ça les concernait pas. C'est ça qui m'attriste un petit peu. Mais moi, bon après je reste positif parce qu'il y a quand même du monde, mais j'aurais pensé qu'il y aurait eu plus beaucoup plus de citoyens. Voilà quoi, c'est tout, c'est mon point Paris. Je suis rhumatologue, médecin hospitalier. Non, ce n'est pas ma première manif puisqu'il y a eu déjà une très très grosse manif au mois de novembre. D'ailleurs nos revendications n'ont pas du tout changé. Et je dirais même que la crise du Covid a plutôt prouvé que nos revendications étaient fondées, puisque on a vu que quand on a les moyens, quand les soignants peuvent être investis en première ligne dans les décisions qui sont prises à l'hôpital, eh ben, on arrive à à faire des miracles. Le président parle beaucoup, euh, pour dire très peu. Il euh, n'y a pas beaucoup de sens dans ce qu'il dit, encore dimanche soir, on l'a vu. Et surtout, ce qui est fait par son gouvernement ne va pas toujours dans le même sens que ses grandes déclarations, donc euh, moins de mots, plus d'actions. Je partage son point de vue. Nous, ce pas la première fois qu'on descend dans la rue. On est ravi de voir que les usagers sont avec nous et qu'ils le manifestent en descendant dans la rue. Euh, c'est vrai qu'on défend un bien commun, qui est l'hôpital public. Et on est tous concernés par ce bien commun. Malheureusement, la crise nous a fait... Euh, comprendre que la santé... Euh, était au cœur des enjeux de société. Et on espère que... le gouvernement va écouter... Euh, la population. Vous l'espérez encore ou vous êtes convaincu que... ça viendra pas de ce côté-là Moi j'attends de voir les faits. On, on va juger sur les actes. Vous savez combien de temps que vous travaillez dans ce métier bah Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis euh, dans cet hôpital à riboisière. Et vous euh, Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le système public. Et les faits, ils sont arrivés quand Est-ce <rire> qu'il y a eu des faits, franchement, là, en ce moment Ça fait 15 ans que le système se dégrade. Ça fait 15 ans qu'il y a de moins en moins de moyens alloués. Euh, ça fait 15 ans que les salaires sont gelés que des gens sont employés avec des CDD euh, renouvelés. Euh, ça fait 15 ans qu'on nous met des quotas. Euh, de nombre de patients à prendre en charge par des infirmières qui sont euh, débordés, dépassés, épuisés. Euh, dans le système public, il y a une dégradation euh, des soins. On appelle ça d'ailleurs un système. Euh, on travaille sur un mode dégradé. Donc euh, ça tient encore parce qu'il y a encore des gens qui sont euh, qui donnent beaucoup d'eux-mêmes. Il y a beaucoup de découragement et euh, malheureusement, on peut voir avec le nombre de postes euh, vacants que c'est plus des professions attractives. Hein. Comment vous, vous analysez ça, cette dégradation Est-ce que est -ce fataliste ou alors pour vous, elle est orchestrée voulue Comment vous l'analysez la, ah, Moi, je pense que ce sont des choix politiques qui ont été faits par les différents euh, gouvernements qui se sont succédés. Euh, pour le coup, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu de vraies différences euh, entre les différents euh, partis. Euh, et euh, je pense que la problématique, en tout cas moi, ce qui me heurte profondément, c'est que ces choix ont été faits sur des orientations, finalement, de financement, et sans consulter notre population, sans vraiment que ce soit un choix de société. Donc moi, je veux bien que l'hôpital public disparaisse, que notre système de santé soit privatisé, que les assurances et les mutuelles aient la main, comme c'est le cas aux États-Unis. Pourquoi pas, si nos concitoyens choisissent ça, alors on s'adaptera à ça, et moi, j'aurais pas de problème pour gagner ma vie en tant que médecin. Mais là, moi, ma préoccupation, personnellement, c'est que je pense que l'hôpital public est un vrai atout de notre pays et euh, tout comme d'ailleurs d'autres euh, services publics qui sont également dans la souffrance aujourd'hui, comme euh, la police, comme l'éducation nationale, etc. Soigner les gens, c'est pas, euh, pas, pas l'hôpital entreprise qui va y répondre. On n'est pas sur des valeurs comptables, on est sur des valeurs humaines. Et il y a un moment où on ne peut pas transposer euh, tout, tous les métiers à euh, des tableaux euh, Excel et à des valeurs comptables. Donc il est temps que l'humain revienne au cœur euh, des préoccupations dans la santé et que notre gouvernement euh, partage euh, les préoccupations et des citoyens et des soignants. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, euh, mais pas que. Mais ça fait plaisir de voir autant de jeunes que ça, en fait. Vas -y, vas -y. Tu disais Sympa ce petit festival. <rire> On est à Woodstock, où, où, où est le stand de Weed <rire> et mesdemoiselles. Bonjour Je remarque que votre message, ça veut dire, ça veut dire Amazon, go Amazon Non, le vrai, il est là, il est là. <rire> Parfait Aujourd'hui, je te vois euh, agiter ton, ton drapeau, tu fais partie d'un syndicat, Sud Oui Alors, euh, actuellement, je suis pas soignante, euh, je suis euh, future élève en médecine. Je pense que c'est important euh, de montrer que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe actuellement euh, pour le système euh, soignant, et j'ai de la famille euh, soignante, et c'est pour moi quelque chose d'important de euh, montrer que... Euh, que je suis là avec les soignants et que euh, je soutiens mon, mon projet d'avenir. Bah on est dans la rue parce que là, on vient de traverser la crise du Covid et que l'hôpital s'effondre et que ça fait des années qu'on le dit, que l'hôpital appartient à tout le monde. On y en a besoin qu'on soit à la naissance, à la maternité, adulte, personne âgée et qui part en miettes et que personne nous écoute depuis des années qu'on le dit et que maintenant, j'espère qu'il y a une prise de conscience générale avec la crise du Covid. Mon père est aide-soignant, ma mère est assistante sociale. Donc euh, je suis dans le social depuis très longtemps et puis euh, mon frère a eu des graves problèmes de santé. Euh, il est euh, dyspraxique et... Euh, et 10 graphiques. Donc en fait euh, c'est des troubles euh, de la motricité fine. Ma mère a fait la grève en 88, infirmière également. Et voilà quoi, en fait ça n'a pas changé depuis 88. Il n'y a pas d'évolution. Okay. Moi qui ai travaillé dans un secteur Covid, je pense qu'on a travaillé avec du matériel qui date des années 88. Des masses périmées de 2018. <rire> Ah, 2001, oh, pas mal. Le masque permis depuis 2001. Oh là, est vrai. Effectivement, on l'a vu, ça, dans la presse en général que c'est assez, assez dingue pour un pays qui est la sixième puissance du monde. C'est fou. Ce qui m'a motivée récemment, bah, déjà c'est le fait que je sois majeure donc je puisse venir seule. Et puis c'est aussi parce que euh, les soignants se sont vraiment battus pendant cette période difficile et euh, qu'on veuille euh, leur remettre des médailles et une prime, euh, c'est bien. Mais euh, les, le salaire des soignants et même de la fonction publique en général et du social n'a pas bougé depuis très longtemps et c'est très difficile pour eux. Actuellement, ils sont euh, privés de jours de congé euh, parce qu'ils sont en ce qu'on appelle un plan blanc. Donc ils sont privés de jours de congés, de jours de vacances, et en cas d'urgence, ils sont obligés de revenir à l'hôpital. Je trouve ça indécent qu'on remercie pas plus les soignants pour ce qu'ils qu font, et même les, tous les autres euh, métiers du social et du secteur public. C'est une prise de conscience peut-être des personnes qui pensaient qu'ils n'étaient pas concernés par l'hôpital, et en fait, on va tous y passer, on y passe tous, et donc... Euh... Même si les soignants, c'est leur vie au quotidien, euh, les patients, euh, bah, c'est peut-être que trois mois, trois jours, mais ils sont aussi confrontés que nous. Ma mère étant assistante sociale, euh, on a remarqué que les violences conjugales et, euh, envers les enfants ont beaucoup augmenté, et euh, ma mère s'est battue pour ça pendant tout le confinement, pour essayer de... Con de continuer à mettre en place des informations préoccupantes pour sauver ses enfants et ses femmes euh, en danger. Donc euh, pour moi, c'est une manifestation réussie, dans le sens où il euh, y avait du monde, il euh, n'y a pas eu trop de casse visiblement, euh, ça s'est fait euh, de façon euh, assez calme. On était content de les avoir les applaudissements au balcon, mais on sera encore plus content s'il y aurait encore plus de monde à nos côtés pour manifester, pour enfin faire bouger les choses. Moi, je pense qu'on est dans une démocratie puisque sinon autrement on ne pourrait pas manifester. Euh, mais aujourd'hui, c'est plus une question économique que politique en fait. J'ai entendu plusieurs manifestants me dire que malheureusement, s'il n'y a pas de confrontation, de casse entre guillemets, on n'est pas écouté. Qu'est-ce que si je te dis ça, tu me réponds quoi je dis que la violence ne résout rien, et que, au final, euh, les grandes manifestations qui ont fait avancer le monde étaient toutes pacifistes. Oh putain Ils, ils, ont chargé, ils ont chargé... tout le monde, là. Mais de manière gratuite, comme d'habitude, ou... ouais, ouais, ouais, Bah là, oui, euh, là, on faisait rien Là, ils ont commencé à arroser, ils ont chargé Parce qu'en fait, là, on aimerait passer par là, ou pas, finalement il euh, faudrait longer, là, si On vous voulez longer... passer. Ouais, okay, Mais rentrez pas là, hein, si ça rose vous allez tout... Ah quoi. non, mais c'est clair, c'est clair. Mais là, l'objectif, serait quoi, par exemple Parce que beaucoup, beaucoup, de manifestants, tu penses qu'on a envie d'avancer, ou... Non, non, ils nous bloquent, là. Ah, ouais, okay, bien sûr. Ah, ils attendent que ça dégénère. Merci, merci Bonne Ils auraient voulu qu'on allume une poubelle, ils l'auraient laissée volontairement, C'est pas normal qu'elle soit là, la poubelle. C'est pas normal. Ils auraient dû enlever toutes les poubelles, toutes les poubelles auraient dû être enlevées. C'est presque de la provoque. Bon, après, bon, c'est vrai, il y a un jeu entre manifestants et policiers. C'est pour une poubelle, j'interviens, je balance des acrymos, bon... Euh, c'est un jeu classique, bon... Eh, hey, regarde, la petite... Euh... <rire> La petite coccinelle qui se pose sur toi, c'est un signe Alors dites-moi, quel est votre ressenti sur cette manifestation aujourd'hui Bah là tout de suite euh, c'est difficile parce que bon c'est en train de charger donc euh, Mais sinon voilà euh, à la base euh, on venait euh... T'inquiète. <rire> c'est habituel maintenant. <rire> oui pour toi ouais. <rire> parce que toi c'est la première fois que tu vois ça Bah que, que ça charge où je suis ouais, la première fois ouais. Est-ce mmh. que vous pensez que euh, c'est euh, nécessairement obligatoire d'avoir ce genre de, de, de, de débordement, ils appellent ça comme ça dans les médias, mais ça part un débordement, enfin ce genre d'action radicale, est-ce est que c'est important C'est pas obligatoire, mais là en l'occurrence c'est euh, l'expression du peuple. Le peuple on l'écoute pas. Donc dans tous les cas, les, il lui reste plus que ça. On voulait on a marché, la marche est assez courte, elle se termine, bah, il en reste plus que quoi qui, qui, qui se retrouve en face du peuple Hormis les forces de l'ordre On n'a pas de représentants, on n'a personne qui vient nous répondre et apporter des réponses concrètes. Donc, forcément, bah, il en reste plus que ça. La seule personne avec qui on peut dialoguer, c'est les forces de l'ordre. Donc, malheureusement, bah, ça finit comme ça. Bah, c'est vrai que nous, à l'hôpital, on manque clairement de moyens, de personnel, fin, d'argent, de reconnaissance aussi. On passe nos journées à se faire insulter, à se faire cracher dessus. Euh, fin... Pour, pour le bien public, on n'est pas vraiment reconnu. À côté de ça, on voit des hauts fonctionnaires qui s'augmentent, qui ont des retraites tous les cinq ans, qui, enfin, euh, il y a de l'argent. On le sait qu'il y a de l'argent. Et ils a augmenté les fonctionnaires, que ce soit les soignants, les policiers, les pompiers, enfin, les, les agents horticoles, enfin, tout ça. Et il y en a un petit peu marre de cette pseudo-monarchie qu'il y a derrière. Et, et ouais, c'est un gros ras-le-bol général. Et je pense que tout le monde a raison d'être aussi ici. Puis, bah, je dis, c'est juste la suite de ce qui se passe depuis des années. Voilà, c'est pas de réponse et c'est toujours la même chose. Il y a un grand vide quoi. Ouais, c'est ça, c'est le vide. Donc euh, on a fait des manifestations pacifistes et elles se sont terminées avec la violence en face. Donc maintenant, il y a toujours violence contre violence. CRS euh, qui gazent, euh, qui commencent à lancer des lacrymos, qui sont menaçants depuis le début de la manifestation. Avant 13h, ils étaient déjà là en train de se mettre en place, sachant qu'ils allaient charger. Dire on peut pas un jour avoir une manifestation sans CRS dès le départ qui en en... disant aux gens, bah voilà, on vous fait confiance, on pense que ça va bien se passer, les forces de l'ordre sont pas là et elles interviennent si elles doivent intervenir. Enfin là c'est trop. Et du coup est-ce que les manifestants ont raison de d'une partie hein, Les manifestants ont, ont raison de, de rester d'essayer de résister ou alors on devrait Enfin comment C'est quoi votre sentiment Vous vous êtes là, vous êtes spectateur Moi je suis pas pour la violence tout court, donc enfin euh, la réponse par ça euh, je suis pas pour. Maintenant euh, bah ouais, faut résister d'une manière ou d'une autre. Euh. Je, je serais pas d en dire plus quoi. Honnêtement, s'il y avait d'autres moyens plus pacifistes, euh, ouais, je dirais oui quoi. Malheureusement, il y en a pas. Enfin, moi, je suis assez d'accord pour les manifestants qui restent. Il faut pas se laisser soumettre. Et on, on voit de plus en plus ça. Enfin, avec cet État depuis Macron, c'est de pire en pire. Enfin, c'est les CRS sont là à chaque fois. On n'avait jamais vu les chars à eau, Maintenant, il y, y a des chars à eau qui gazent, qui on. Enfin, il y a plein de personnes qui atterrissent à l'hôpital, que ce soit des pompiers, des infirmiers, des médecins. Enfin. Putain, putain c'est passé à ça regarde la film là il est passé derrière toi juste là quoi euh, D'où l'intérêt de porter un casque hein. vous avez pas de protection non, non. non. Bon, on va reculer un petit peu par là Effectivement, mais c'est là, c'est des tirs en cloche. Ce qu'on vient, alors on va commenter ça ensemble. Ce qu'on vient de voir là, c'est un, un tir illégal. C'est un tir illégal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de Tirer en cloche, en fait. C'est importe... Tu aurais pu le sortir sur la tête et finir à l'hôpital. Tu vois, c'est vraiment euh bon. Je ne veux je pas avoir retenir plus longtemps. Merci beaucoup hein, d'avoir euh, pris le, un Merci petit hein. peu de temps pour me répondre. ...qu'ils respectent les promesses faites déjà au personnel soignant, à toutes les personnes qui qui ont été debout pendant la crise sanitaire du Covid. Attention, ils sont en train d'arriver qui respecte euh, les promesses qu'ils ont qu'ils ont dit qu'ils allaient tenir et euh, qu'ils fassent réellement de, de, de vrais choix et de qu'ils tiennent. Parce que là, toute cette crise sanitaire, elle n'est pas à cause, euh, c'est à, à cause de l'État. L'État a supprimé des postes, l'État a supprimé des lits, l'État a retiré des moyens, les gens sont obligés de faire des kilomètres avant de se soigner. Donc que l'État fasse son travail, sinon le peuple viendra faire le travail à la place de l'État. C'est tout. Et là, j'ai ça, pas de garde. j'ai plus pas de carte. je pas pas pas Je suis là et on lâchera rien. Parce que c'est de pire en pire. Et là, tu as manifesté avec les soignants et tout, quoi Bah ben ouais, normal, non Est-ce que les soignants devraient pas gagner plus que les ministres Je me le demande, moi. Moi, je me le demande. Ils sauvent des vies. Les ministres, ils font quoi À part jouer avec nos vies. Parce qu'on les élue. C'est un poker, quoi. Es, tu tu mets sur une carte. Tu te dis, bah, tu vas peut-être gagner, quoi. Tu vas peut-être perdre. Mec. Tu fais confiance à ce putain de parti de merde. Tu lui dis, je donne toutes mes cartes. J'ai deux as dans les mains. Putain. Et au final, tu t'aperçois de quoi T'as un 2 et un 7. Mais je te jure, là c'est un 2-1-7 qu'on a là. Voilà, c'est une métaphore. Macron, c'est une métaphore, on n'est pas que des teubés les gilets jaunes. C'est important qu'on soit là pour défendre, ils devraient être mieux payés. Même les flics à ils devraient être mieux payés. Mais vu ce qu'ils font, non Les pompiers, oui. Les infirmiers, oui. Les aides-soignantes, les... Je sais pas, moi, euh, les métiers importent, même les éboueurs !— Ton job à quoi c'est toi Moi je suis plombier, moi. Ouais. Plombier, chauffagiste, rabonneur. Bah, je suis en intérim CDD, tu vois. J'ai pas de CDI parce que depuis. Ah, tiens, j'ai 38 ans, j'ai pas de CDI depuis que je travaille. Et pourtant, je suis un bosseur, hein. tu peux regarder mes bras. J'ai fait du déménagement, Macron. J'ai travaillé à Carrefour. Euh, j'ai fait de l'intérim à Gogo en usine, on m'a pris pour un con. Quand il y a du boulot, il t'appelle. Quand il y a pas de boulot, t'es un chien, intérimaire. T'es un chien. il a pas que des intérimaires. Le français en général Et est oui, un oui, chien. Bien sûr, enfin, les ah, gens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 Il y a vraiment pas mal de Black Bloc. Il y a tout le monde aujourd'hui. Pas forcément en nombre, mais en pluralité euh, des, des mouvements, des partis, des syndicats, etc. Bon là il n'y a plus le ballon de la CGT, de la FO, etc. Sud et là -bas est là-bas et passer le pont. Mais les, les appareils, c'est pas leur rôle finalement d'un syndicat. Fin, don, aujourd'hui d'aller euh, défier comme ça comme ils le font ces gens là mais ils sont là les humains qui forment ces appareils là sont là là on voit tout à l'heure on a filmé avec louis des, euh, des confrontations Alors, quel est votre ressenti sur les différents modes d'action qu'on retrouve dans la manifestation moi je pense que chacun euh, a sa manière de manifester et enfin euh, moi je suis pas contre en soi hein. moi je trouve ça dommage que ça parte si rapidement euh, en couille et à, à qui vous la ça le fait que ça parte en couille bah les <rire> ouais. Les CRS, la police c'est les CRS. Ouais. Normalement on devait faire une marche, tout a été bloqué par les CRS, tout est bloqué, toutes les rues sont bloquées. Euh, là on commence à se faire gazer et à se faire charger. Enfin, je trouve ça pas du tout normal. Enfin, on est des soignants, on vient juste euh, dire nos, nos revendications et on se fait gazer quoi. On voit encore des gaz là qui ouais. tombent encore. <rire> bon, c'est fou, hein, c'est dingue. Y a, pourtant il n'y a rien qui se passe, on le voit, on Allez, a nos yeux, ça. ils sont là. Hein. <rire> Là on voit quand même qu'il y a beaucoup de monde, il y a des centaines de personnes finalement qui sont en train de... Bah de s'organiser. il y a beaucoup de gens qui ont changé de vêtements, qui sont passés du blanc au noir. <rire> et on le voit dans les manifs, hein. Plutôt je ne sais pas si tu vois toi Louis, mais c'est vrai. Il y, y a des gens qui sont habillés en noir en dessous. Les noirs, c'est quoi C'est un peu comme les jaunes, les rouges, les verts. C'est des couleurs et c'est des symboles. Les noirs, c'est des anarchistes, souvent des gens euh, anticapitalistes, des plus, les mouvements les plus radicaux, qui n'ont pas peur de se, de se confronter aux forces de l'ordre, qui, comme la personne nous le disait tout à l'heure, sont les seuls interlocuteurs, voilà, que qu'on a sur le terrain. On a personne qui vient nous parler, personne qui vient parler aux manifestants. Donc c'est que eux, en fait, qui sont là. Et tu vois qu'il y a plein de gens qui, qui étaient déjà là au début des qui sont venus faire la manifestation pacifiste et à la fin eh bien là on est un peu fermé hein. le pont qui est juste en face est fermé par la police parce qu'après tu as le fameux triangle d'or avec euh, euh, des institutions telles plusieurs ministères mais aussi euh, Matignon l'Elysée, etc sur la gauche tu as des beaux quartiers tu vois il y a pas mal de il pas mal d'endroits de, complètement bloqués tu on regarde on voit là bas je ne sais pas si tu peux zoomer là bas tu as euh, tous des cordons de police des CRS avec des masques à gaz euh, di dignes d'un mouvement de guerre euh, qui, se, qui sont en train de, de, de protéger euh, un quartier tout entier ils ont des gazeuses, ils ont des armes euh. c'est difficile en, en même temps de, de se dire de respecter les gardiens de la paix quand tu vois à quoi ils ressemblent, ils sont plus humains quoi ils sont plus humains, ils ont plus de visage humain là c'est... C'est des robots hein, Je le découvre pas, ça fait des années que je fais des manifestations, puis ça fait à euh, peu près deux ans que c'est comme ça, hein. Même euh, depuis, euh, je me souviens, depuis la, la, la loi travail, la loi El Khomri, euh, t'avais déjà cette police surarmée, etc. Mais là, là, là, que veux-tu Il a aucun dialogue possible, c'est vraiment des, des, une, des forces de l'ordre, point, ils portent bien leur nom, quoi. C'est une... F... C'est presque photobombe réussie <rire> Ça serait bien de montrer qu'on était là, pour soutenir les cause. une cause. un peu comme les, euh, les drapeaux, regarde, t'as XR qui est là, t'as les syndicats, t'as les partis politiques. Non, non, non. Ça, c'est un drapeau aussi, des gilet jaune, ah bah. finalement. Ah oui, et pas. pour vous, du coup, euh, j'en profite, je vous, je vous ai sous la main, euh, le gilet jaune, quelle valeur ça porte plein de ça tout, les toutes les valeurs trois. du peuple, moi, je pense. Ouais. Mais lesquelles Parce qu'un peuple et un autre, tu vois, c'est différent. C'est quoi, ces valeurs Tous ceux qui bossent... En ont plein le cul. Bah, que... ouais. Quand tu as ton salaire et que tu as tout payé, bah tu pas grand-chose pour euh, t'éclater avec tes gars. Ouais, c'est une justice sociale, mais le problème c'est que la justice sociale type. elle est portée aussi par des gens qui sont docteurs, qui sont euh, chefs d'entreprise, que eux aussi ils veulent même s'ils sont pas touchés directement, mais ils, ils pensent à leurs est enfants, est-ce ouais. qu'on va leur laisser pour plus tard Et voilà, ils sont ils se battent aussi pour ça. Donc c'est pas juste, c'est ça qui était bon dans les gilets jaunes, c'était pas générationnel. Il y avait des gens de tout âge, de tout corps de messier, de tout. C'est euh... par le passé là, hein ouais, ouais, bah ouais. Ben ouais. euh, oui parce qu'il y a moins de monde qui vient au jeu. Maintenant, ça s'est un peu éteint a, à cause de la manipulation, pour, euh, la, euh, la manipulation La euh, manipulation aussi médiatique aussi qu'ils ont fait. Ils ont fait division. un gros bourrage de crâne médiatique. Ils Maintenant, quand j'en parle les gilets aux gens. Jaunes pour les casseurs. Ouais, oui, ouais, oui mais beaucoup de fait gens se sont rendus compte hein, que c'était faux. Qu a... bah, sachant que bah, nous on les en... gilets jaunes, mais on travaille. On est en CDI, ouais. on est tous en. Ouais. Bien ouais. sûr, bien sûr, bien ouais. sûr. Ouais, Votre ça. job, c'est quoi d'ailleurs Moi, je suis enquête entière couvreur. Moi, je suis dans l'industrie. Ouais, puis, enfin, jardinier. C'est des sûr. chômeurs, il n'y a pas que des... De, des et c'est pas, pas mal d'être chômeur. Et puis les drogués oui, bien ou bien alcooliques, c'est des personnes qu'on doit aider. C'est ce qui voilà. qu'ils stigmatisaient les gens. On dit, bien genre, sûr, voilà, mais il pas... Là, faut pas leur donner bah, de C'était le but, quoi. Bien et sûr, là. bien sûr, bien sûr. Un coup, j'étais en manifestation. C'est une manifestation qui était très calme. Une fois dans la journée, dans l'après-midi, il y a les flics qui ont chargé, les CRS qui ont chargé comme ça, avec leurs boucliers. Bon, hop, et puis ils ont fait demi-tour, ils ont reculé. Le soir, je rentre et tout, je vois quoi à BFM, je vois la même image. J'étais à 20 mètres, hein, derrière. Je vois la même image, sauf avec une autre bande de son, avec une autre bande de son où t'entendais des verres claquer, des pavés tomber, et en fait il y avait un gros plan sur eux. Donc on les voyait juste reculer comme ça, avec une autre bande de son. Et comment, comment manipuler la pensée euh, des gens, voilà. Les le, gens, le montage vidéo c'est magique, on peut, tout, monde, on peut tout faire. Mais oui, bien sûr. Et quand tu voyais ça, mais tu disais waouh c'est chaud. Alors que j'y étais, il y avait rien. C'est une journée très calme. C'est là qu'on voit vraiment, et quand on voit ça, comment on veut pas être énervé quoi Quand on voit la manipulation euh, médiatique, c'est incroyable. Ah, merci beaucoup bah, Bon bien courage bien, en tout cas, bonne continuation, bon merci pour ce que temps. tu fais. Hein. Merci à vous. Ciao. Bonjour. Bonjour. <rire> on est dans le milieu du spectacle et euh, je m'appelle Marie. Moi c'est Wafik. Ben on s'est pris des gaz euh, un petit peu là, j'ai un peu pleuré depuis tout à l'heure. Exactement. Mais euh... un peu, euh, poivre, un peu poivré, mais euh, en même temps on a, on doit être là quoi, parce qu'on a, on a eu beau applaudir euh, tous les soirs à 20h à la fenêtre, etc. C'est aujourd'hui que le soutien, euh, il doit se faire en fait. Et malgré les gaz, ils ont beau nous enfermer sur la place ou quoi, c'est pas, c'est pas ça qui empêchera de la France le de soutenir. demander euh, à avoir un service hospitalier correct et euh, qui puisse avoir des conditions de travail encore plus après ce qui vient de se passer en fait. Si on fait pas ça maintenant, on ne le fera jamais. Hein. Donc on est là où il faut être. Et ce n'est qu'ensemble qu'on peut changer. Hein. L'idée de la transition écologique doit être sociale, politique et écologique. Ça va, c'est indissociable. Ouais, on a pris Exactement. conscience, je pense, encore plus pendant cette pandémie, on a pris conscience de l'importance qu'ils ont et du manque de moyens qu'ils ont. Et ça fait quand même des années qu'ils sont tous en train de manifester. Et on s'en fout tous, hein, c'est vrai, que ça fait des années, on les voit, on zappe. Euh, et aujourd'hui, c'est vrai que ça nous a touché un petit peu plus. Aujourd'hui, oui, on se doit d'être là. On a pris une journée de travail sur notre chômage partiel. <rire> <rire> oui parce que le milieu du spectacle est encore à l'arrêt. Voilà, on s'est est... voilà, lavé aujourd'hui pour vous, hein, sachez-le quand même. On vous remercie, hein, tu vois, nous on bosse pas en ce moment mais on se lève quand même pour venir soutenir. Ils nous ont pas laissé rentrer, tu as vu comment ouais, on a galéré galé, Je te jure, on est passé, tous les ponts étaient fermés, ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Dans la manif, je veux dire ouais. Dans la manif exactement. Euh, on arrive un petit peu en retard, excusez-nous en intermittent. <rire> <rire> mais on est là quand même, l'important c'est d'être là avant la fin. Et y a... ils nous ont laissé rentrer par là-bas en nous disant je vous préviens, on vous laisse rentrer mais on vous laisse pas sortir. Et on est venu quand même en disant OK, on restera bloqué. OK, à on sera ensemble. L'hôpital, on sera là. Voilà. Ça ah fait un petit moment que que je fais les manifestations et évidemment on a peur, mais il faut pas se, il faut pas se laisser euh, intimider. Ce qui se passe aujourd'hui est absolument inacceptable et qu'il faut absolument euh, que le, le public largement se rende compte qu'on est dans une situation où on a un État qui réprime toute forme de contestation. Et qui tire des lacrymogènes contre les gens soi-disant qu'ils applaudissaient il y a euh, un mois. C'est juste inacceptable. C'est une première manif pour vous ou alors pas Alors euh, ça faisait un longtemps. Mois, cette année, ouais, cette année c'est la première. Ouais, le thème du gaz, euh, ouais, c'est ça. L'autre manif c'était pourquoi Pour le CPE. Pour le CPE. Le Mais, ouais. 2009 Non, c'est ouais, ça là. Je ne sais plus quel siècle. 9 de, je sais plus quel siècle environ. <rire> voilà, et elle qui qui t'a convaincu de venir ou alors t'avais ouais, ouais. Elle m'a dit viens donner un peu de force. J'arrive. Pour bon, les soignants, il faut, il faut. Il faut. Moi j'étais déjà vraiment... samedi, j'étais sur la manif de samedi où on est resté bloqué aussi. En fait, depuis le retour euh, du déconfinement, moi s'il y a une manif, je viens, voilà. <rire> non, à un moment, il faut le dire, c'est maintenant. Et si, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Nous devons résister vraiment fermement et que cette année soit une année de changement avec le Covid, qu'on qu qu passe vers une société plus juste. Euh, et euh, écologique évidemment et démocratique parce qu'on a aucune démocratie dans ce pays. Donc là maintenant la France, il faut sortir de chez nous, il faut aller dire, euh, il faut aller dire des choses. C'est hein. <rire> comme ça. Il hein. faut aller prendre du gaz. Hein. C'est très bon le gaz pour la peau. <rire> Alors ça on n'est pas sûr, mais effectivement je comprends complètement, c'est clair quoi. Mais c'est super, merci pour votre euh, train, comme ça quoi, super. On se reverra l'occasion. Vive la yes. France. Ouais, l'année 2020 est l'année du grand changement. Enfin, voilà. <rire> merci Le COVID beaucoup. Nous y aide enfin, en quelque sorte, parce qu'il exacerbe les inégalités. Mais euh, c'est une occasion de tous se réunir, et il y a vraiment des mouvements très très profonds de mécontentement pour tout changer. Voilà, et c'est urgent parce qu'on n'aura pas une seconde chance. C'est la fin de la manifestation, alors qu'elle est déclarée jusqu'à, enfin, elle est déclarée, elle est autorisée jusqu'à 18h30. Il est pas 18h30, il est quoi euh... bah 17h30, tu vois Et quand même, déjà, on a euh, bah, l'évacuation des gens euh, et contrôle, fouille par tout le monde, en fait. Je sais pas ce qu'ils protègent, je sais pas ce qu'ils font. Ils, ils, je pense qu'ils ferment un espèce de couloir pour qu'on puisse partir. Tout le monde revient vers là, quoi. Hein. Euh, il doit y avoir qu'une seule sortie. C'est en entonnoir, c'est là. Les gens applaudissent.